Salut l'internaute, c'est Jamil. comment vas-tu J'espère bien Dans ma dernière vidéo, toute fin 2020, je prédisais, sans mal ni mérite, que 2021 n'avait aucune chance euh, d'être plus soft que 2020. Et Janvier à lui tout seul m'a donné raison. Dans tout ce merdier, prenons un exemple français. Alors qu'on manifeste encore durement, fortement contre la loi sécurité globale qui fait son chemin malheureusement, je t'invite à aller visionner mes dernières vidéos sur le sujet si tu n'es pas à jour sur celui-ci, eh bien de nouvelles dispositions légales pourraient bientôt entrer dans la loi pour, je cite, « renforcer l'arsenal pénal, cette fois plus précisément contre les personnes antiglyphosate, antispécistes et anti-chasse. Pour commencer, on va essayer de prendre le truc dans l'ordre. Tout commence par une promesse faite au sénateur en juin 2019 par Barbara Pompili, actuelle ministre de la Transition écologique, tu sais, alors à l'époque députée LREM. Le Sénat, majoritairement LR, les républicains, la droite, avait souhaité créer un nouveau délit d'entrave aux activités de la chasse, précisément. Ouais, hein, un bon républicain de droite, ça aime la chasse. Voilà, c'est tout, Je cherche pas à la... Non. Mais bon, l'idée, dans tous les cas, n'avait pas été retenue. Peut-être que ça aurait fait tâche que LREM épouse de manière si visible les doléances des LR, hein, chose faite régulièrement, <rire> donc Barbara a préféré proposer eh ben, de lancer une mission d'information plus tard, plus discrète. Chose faite un peu plus d'un an plus tard. Le 1er juillet 2020 est alors ouverte la mission d'information commune « Entrave à l'exercice d'activité légale », présidée par Xavier Breton, un LR, et avec deux rapporteurs LREM, Alain Perrea et Martine Leguy-Balois. Le premier est co-président du groupe chasse-pêche et territoire à l'Assemblée nationale. Il avait fait scandale en souhaitant interdire le VTT pendant la période de chasse après qu'un vététiste avait été tué d'une balle par un chasseur. Et la seconde a été avocate dans l'agroalimentaire et milite contre l'agribashing. <rire> tu vois que ah non mais ils sont neutres. T'inquiète, tu peux leur faire confiance. Hein. Et si tu penses le contraire, tu penses qu'il y a un conflit d'intérêts quelque part. Tu n'es qu'un vilain complotiste anti-républicain qui n'aime pas aveuglément sa start-up nation. Méchant. Aussi, le choix des mots est vicieux. Hein pour nommer la mission de l'information, on ne parle plus comme l'idée de départ était d'entrave à la chasse, mais d'entrave à l'exercice d'activités légales. Brillant. Néanmoins, dans la présentation officielle de la mission, il est clairement indiqué agriculture, chasse, abattage d'animaux et commerce de viande pour définir les dites activités légales. Ça ne trompe personne. Et l'objectif de cette mission d'information est de faire le point sur la législation existante, mais surtout inventer, proposer de nouvelles mesures, de nouvelles actions pénales adressées contre les militants et les activistes écologistes, et contre toutes les personnes osant critiquer l'industrie agroalimentaire, laitière, de la viande, de la chasse, tout ce petit monde bien fermé à protéger, en gros sous couvert de lutte contre la radicalité hypothétique de certains, et eh bien là c'est toute la société civile qui est visée. Parmi les dix membres essentiellement macronistes de cette mission se cache Mathilde Panot, députée de la France Insoumise. Clairement écologiste, défendant des actions radicales comme la refonte de la République et le retour à la paysannerie pour le respect de la nature, elle est avec nous. Eh bien bonjour Mathilde Bonjour Gemille Alors qu'est-ce qui explique ta présence dans cette mission d'information Alors dans une mission d'information, à l'Assemblée nationale, il y a toujours des membres de tous les groupes. Donc euh, là, comme dans toutes les missions d'information, euh, de, de, on était présents et donc du coup c'est moi qui euh, étais dans cette mission d'information. Alors pour être honnête parce que je pense qu'il faut être honnête euh, moi je n'ai pas pu y mettre les pieds non pas parce que le sujet ne m'intéresse pas loin de là euh, mais parce que euh, on a été pris euh, dans euh, la loi sécurité globale euh, tout le plan qu'on faisait d'alternative au confinement le plan de déconfinement qu'on proposait les différentes propositions de loi euh, qu'on faisait sur euh, la situation sanitaire et la situation euh, sociale complètement explosive donc moi, je n'ai pas pu y aller, mais tout le long euh, de, de notre mandat parlementaire, on a euh, fait beaucoup de propositions de loi sur cette question-là, qui fait que de propositions politiques euh, qui sont portées d'ailleurs par la France Insoumise, mais par plein d'associations euh, pour mettre fin à la maltraitance animale et euh, pour du coup, les libertés, euh, notamment associatives et le fait de militer, eh bien, euh, qu'on les ait traduits de manière légistique et qu'elles soient prêtes lorsqu'on sera en pouvoir en 2022. Là, pour, pour en revenir au rapport, euh, quels sont euh, pour toi, pour toi euh, député France Insoumise, euh, les dangers immédiats de ce rapport, si jamais ça rentrerait dans la loi Alors déjà, il faut savoir que c'est euh, des recommandations de rapport. Donc ça veut dire que soit ça doit passer dans une loi, je l'explique juste pour que tout le monde comprenne, soit ça passe dans une loi, soit ça passe par des amendements dans une loi à un moment, donc euh, pour l'instant, on n'est pas du tout dans un moment où ces recommandations se mettent en place. Et heureusement, parce que ce rapport, c'est comme s'il avait été écrit directement par la FNSEA et les lobbies de la chasse. Et donc pourquoi est-ce que c'est dangereux C'est parce que ça va dans le même sens que ce que fait Emmanuel Macron depuis maintenant euh, le début de son mandat. Ça va dans le même sens que ce qui a été fait notamment avec la loi sécurité globale. L'idée, c'est qu'on ne veut plus voir les choses. On refuse qu'il y ait euh, un débat politique des opposants politiques à l'agriculture industrielle, à l'élevage industriel. On refuse que tout ça puisse être montré, ça vise notamment beaucoup l'association L214. Euh, et d'ailleurs, Bastien Lachaud avait été avec eux pour euh, voir euh, un élevage. Et en plus, ce rapport arrive le jour où euh, La République En Marche fait toute une communication pour dire « nous faisons une grande loi contre la maltraitance animale », alors que quand on regarde leur grande loi, eh bien, et, et il manque quand même énormément de choses sur la question... Euh, euh, de euh, la maltraitance animale et du bien-être animal, du coup, sur lequel euh, nous on, on se bat. Ce qu'on peut constater là, c'est que dans le viseur, parce que vu que là, tout ce qui est euh, répression pénale, etc., les mesures sont, existent déjà dans la loi, sont appliquées déjà sur les manifestants, les, les activistes. Parce que tu, deviens, tu viendrais à critiquer euh, l'industrie du lait sur Twitter, par exemple, t'auras beau ne pas être membre de la France Insoumise ou, euh, ou de Hava ou de L214, ce que tu pourrais être poursuivi euh, Est-ce que c'est pas là la nouveauté voulue dans ce rapport éventuellement passé dans la loi Bien sûr, tu as, as, as complètement raison sur, sur cet aspect-là. C'est une ouverture, plus un durcissement, plus une ouverture de ce qu'ils appellent ce délit euh, euh, d'entrave avec des voilà sur les actes de menace, d'obstruction et d'intrusion pour en, euh, empêchement de déroulement d'activités euh, sportives, de loisirs. ou euh, Donc ça, c'est plutôt sur la chasse voilà. ou euh, sur des activités industrielles, artisanales, agricoles ou de loisirs. C'est très, très large ce que ça implique. Ouais. Je vous dis là encore, moi j'étais il euh, n'y a pas si longtemps que ça avec des militants écologistes euh, dans une banque pour dénoncer euh, les actifs de cette banque, ça c'est quelque chose qui pourrait rentrer euh, dans ces amendes-là avec de la prison, donc des militants écologistes en prison, et euh, des milliers d'euros d'amende. Euh, ça peut être effectivement sur les réseaux sociaux, si euh, vous critiquez ce qui est quand même, euh, est quand même incroyable que dans une, une république telle que la nôtre, qui, euh, euh, historiquement, est euh, euh, voilà, le pays des lumières, des droits de l'homme et du citoyen, sur lequel, bon, non seulement quand on va manifester, on se fait matraquer, peut-être on perd un œil, peut-être on perd une main, comme c'est arrivé malheureusement euh, à euh, plusieurs de nos concitoyens et concitoyennes, et eh bien maintenant, on a aussi euh, euh, cette possibilité-là, si, si on met vraiment en place ce qu'ils veulent, qui est que lorsqu'on critique par exemple le fait qu'on euh, ait euh, des, des fermes avec euh, 10 000 animaux qui vivent dans des conditions absolument déplorables, et eh bien euh, là aussi on pourrait rentrer sur, sous le coup de la loi. Et ça c'est très grave dans une okay. démocratie comme la, comme la nôtre. Donc. Nous, on, on se battra de toutes nos forces pour que jamais ces propositions ne soient entendues. Et je vais vous dire, ils savent qu'ils seront jamais entendues, ces propositions. C'est important de les décrypter, mais ils savent qu'ils seront jamais entendues. Bah justement, quel est, quel est le degré de chance pour que ces dispositions-là, qui sont écrites, qui sont pensées par des représentants de, du peuple, hein, même si c'est nos, nos opposants, euh, quels sont le degré de chance pour que ça passe dans la loi Ça, c'est ma première question. Et ensuite, la seconde question, on finira là-dessus, comment combattre justement ça Parce que même si ça passe pas, L'idée est là et il y a une tentative d'intrusion. Donc première question, si, quelle est la chance pour que ça passe Et seconde, qu'est-ce qu qu'on qu fait pour euh, combattre ces idées-là Alors la, la première question, est-ce que ça a une chance de passer Moi, je ne crois pas. On approche de la fin du mandat et moi, je ne crois pas qu'ils aient le temps de faire une loi dédiée sur cette question-là. Mais moi, je vais vous dire pourquoi ils font ça. C'est des questions purement politiciennes qui sont en fait euh, le fait euh, pour La République En Marche, et d'ailleurs les LR aussi, d'envoyer un signal à la FNSEA euh, au lobby des chasseurs, pour lequel le ministre de la Transition écologique avait démissionné, etc., etc., etc., de dire ne vous inquiétez pas, on continue de vous soutenir. On fait une loi qui euh, interdit à la marche certaines choses sur la maltraitance animale, mais on vous soutient toujours. On vous soutient toujours, donc vous pouvez continuer à voter pour nous. On ne fera rien contre les fermes-usines, on ne fera rien contre le broyage des poussins, on ne fera rien contre les pratiques de chasse barbare, on ne fera rien de tout ça. Donc c'est un symbole politique en fait. Sauf que le problème de ça, et ça c'est très important à pointer, c'est qu'effectivement, du coup, rentre dans le débat euh, euh, politique, public, médiatique, le fait que des parlementaires préconise de faire ce genre de choses. Et ça, et ça c'est dangereux parce que ça amène à un, un, un défouloir dans, dans le débat euh, politique qui est euh, extrêmement euh, nocif et qui ne permet plus de traiter les sujets de fond. Mais il n'empêche que dans la société, il y a eu un bond énorme de gens qui ont compris euh, ces batailles-là, qui, qui militent sur ces batailles-là et donc qui se sont joints à ce combat-là. Et pour le coup, moi je trouve ça intéressant euh, que euh, La République En Marche soit obligée de faire de la communication sur, euh, sur euh, la maltraitance animale. Parce que s'ils sont obligés de faire de la communication, alors bon, on n'est pas d'accord parce que ça ne change rien sur le fond, ou très peu, mais n'empêche que s'ils font de la communication, c'est qu'ils sentent que dans le pays c'est un sujet extrêmement important. Mais la majorité de la société n'est pas à l'image de la majorité de cette Assemblée nationale, fort heureusement. Et euh, je crois que c'est un combat qu'on peut gagner, parce que c'est des combats sur lesquels euh, on, on, on avance de manière euh, extrêmement forte et donc on, on va continuer nous à pousser, on va continuer à, à faire des propositions de loi sur cette question-là. Et, euh, et vous verrez, on, on aura sûrement des choses à annoncer, d'ailleurs, euh, dans les mois qui viennent. Eh bien, on a hâte Merci, Malti, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup en effet, les auteurs de ce rapport s'en prennent violemment aux écologistes et à leurs actions dès les premières pages, dénonçant une stigmatisation des activités légales comme les OGM, l'utilisation de glyphosate et autres produits phytosanitaires, les activités cinégétiques ou la consommation de protéines d'origine animale. Pour eux, et ils l'écrivent bien dans leur texte, il n'est pas question de laisser les avancées démocratiques s'imposer par idéologie via la voie d'exaction, d'attaque de pression et de menace. Quatre termes précis qu'ils utilisent dans le rapport sans jamais les définir. Et quid du fait de dénoncer la lutte idéologique Est-ce qu'ils seraient exempts d'idéologie Eux, ils se seraient le bien contre le mal En tout cas, c'est une position frontale, offensive contre la liberté d'expression et le droit de manifester. Car disons-le clairement, quel est le but d'une manifestation pacifique, même d'une action symbolique Faire pression, entretenir un rapport de force pour obtenir justice. Et c'est légitime, les voies légales que prétendent défendre ces députés sont bouchées et surtout confisquées par une autoproclamée élite sociale bourgeoise qui s'illustre chaque semaine corrompue et indigne de confiance. Alors comment vouloir à la population de s'organiser et d'agir elle-même en conséquence quand la seule réponse de leurs élus est la répression judiciaire et policière pour la protection d'un ordre violent et injuste Cette attaque frontale envers le monde militant, écologiste et de gauche en général n'est pas nouvelle. Il y a un an, la cellule Déméter était créée, un dispositif policier et judiciaire inédit, totalement dédié à la surveillance des personnes opposées à l'agriculture et à l'élevage industriel. Pas de mystère, pour le pouvoir actuel, l'urgence terroriste et sanitaire n'est que de façade. La vraie urgence pour lui réside dans la sauvegarde du capitalisme prédateur de la nature, mais financièrement encore fort rentable pour les puissants. Et pour défendre ce modèle économique pourtant destructeur du vivant, les élus auteurs du rapport, dont il est question ici, n'y vont pas de main morte. Pour eux, je cite, les réseaux sociaux constituent en soi un moyen d'entrave. Ils inspirent et amplifient les conséquences des actions. Allons-nous voir surgir bientôt un internet français uniquement autorisé à partager des recettes de cuisine inoffensives Et carnistes, évidemment. Alors ils souhaitent créer un nouveau délit d'entrave à la chasse Passible de 6 mois de prison ferme et de 5000 euros d'amende. Il propose aussi, dans la foulée, de rajouter dans le Code pénal un nouveau délit qui viendrait celui-ci punir d'un an de prison et de 7500 euros d'amende toute intrusion sur un site dit industriel, artisanal, agricole ou de loisirs qui aurait pour but, je cite, de troubler la tranquillité ou le déroulement normal de l'activité. Mieux! Et enfin plutôt pire, et c'est là la grosse nouveauté pour moi, les rapporteurs proposent de punir d'un an de prison et de 45 000 euros d'amende toute diffamation publique commise à l'encontre d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur activité professionnelle ou de loisirs. Par exemple, les acteurs de l'agriculture euh, industrielle ou de la chasse. Un simple tweet critique ou une vidéo même fondée pourra alors être l'objet de poursuites. Bref. Tout le monde est dans le viseur. Et plus encore les manifestants et activistes actifs dans des associations comme Ava qui euh, protège la forêt et ses habitants, ou Anonymous for the Voiceless et leur euh, cube, vous savez que vous prenez dans les villes leur cube de la vérité, ou encore L214 qu'on ne présente plus. Brigitte Gauthier est cofondatrice de L214 et elle est avec nous. Bonjour Brigitte. Bonjour Timine. Du coup, pour commencer, vive dans le sujet, tu vois. Pour les élus auteurs du, euh, du rapport euh, dont on parle depuis tout à l'heure, ils disent que face aux entraves à la chasse et à l'élevage industriel, la réponse pénale apportée est trop faible pour eux. Bah, dans leur esprit, en tout cas, euh, effectivement, la réponse est trop faible. Pour nous, elle est déjà trop intense. Euh, le droit à l'information, le droit à la critique euh, d'un modèle qui est néfaste pour tout le monde, hein, pour les animaux, bien sûr, sur les questions d'environnement, sur les questions de santé publique, mais aussi sur des questions sociales par rapport aux éleveurs, ouvriers d'abattoirs ou ramasseurs de volailles. Euh, très clairement, on est loin du compte de tout ce qu'on pourrait dire sur le sujet, et il faut qu'on puisse continuer de l'exprimer. La réponse pénale, elle existe aujourd'hui. Euh, à L214, on a déjà eu des condamnations, euh, notamment une où on a fait appel, on va être rejugé dans quelques temps, sur euh, atteinte à l'intimité de la vie privée. Donc... Euh, euh, elle existe déjà cette réponse. Donc là, ce serait quoi la, la nouveauté Moi, j'avais une question à te poser, c'est comment cette criminalisation manifeste de, de, de, de, des, des militantes et militants chez L214, comment c'est vécu C'est vécu différemment en fonction des personnes. Il y a des personnes qui sont vraiment très inquiètes, euh, qui voient justement ces attaques du monde associatif, cette attaque de euh, la liberté d'opinion, de la liberté d'expression, de la liberté d'information, euh, et qui voient vraiment ça comme... Euh, extrêmement dangereux et puis d'autres qui gardent l'optimisme en disant que ça ne passera jamais c'est juste pas possible que ça passe et que même si ça passe euh, bah, on a déjà des risques enfin des épées de Damoclès qui sont au-dessus de nos têtes et euh, c'est des risques que qu'on est prêt à prendre donc euh, voilà il est reste déterminé pour la plupart il y a une cause de justice qui malgré tout je pense que la détermination, elle est largement supérieure à la peur de la répression. Ça, c'est tout à fait clair pour, je pense, la majorité d'entre nous. Et je pense, y compris sur les personnes qui s'expriment sur les réseaux sociaux, quand on a une, une cause qui nous tient à cœur quand on est en face d'une injustice, c'est juste pas, pas humainement possible de se taire. Quoi. Je partage, je comprends. <rire> je pourrais répondre la même chose. Et, mais du coup, euh, si, admettons, ça passe, ce genre de disposition rentrerait dans la loi, est-ce que L214, précisément, deviendrait une association impuissante ah non, non, non, non, je pense que pour nous, ça, ça ne changerait pas grand-chose. Enfin, On tue 3 millions d'animaux par jour dans les abattoirs. Pour 80% d'entre eux, c'est après une vie passée en élevage intensif. Donc, euh, dans des conditions de vie particulièrement hostiles pour eux, c'est juste pas possible. Et en fait, peut-être, elle intervient justement... Euh, le calendrier est, est assez filou, hein, parce qu'elle intervient juste euh, la semaine où il y a la proposition de loi euh, euh, contre la maltraitance de certains animaux. Alors évidemment, il n'y a pas de discussion sur l'élevage intensif ou sur les formes les plus cruelles de chasse, euh, mais tout de même, la loi qui est passée propose des avancées quand même dans un certain nombre de domaines qu'on aurait pu penser complètement bloqués aussi euh, auparavant. C'est positif, mais est-ce qu'il n'y a pas un et » en même temps Comment tu analyses ça Comment politiquement, d'ailleurs, chez 214, on, on analyse la situation, en fait ben, Je pense qu'il y, y a une pression du, des, des tenants de l'élevage intensif, hein, très clairement, et euh, des techniques d'agriculture de, intensive qui sont... Euh, euh, qui essayent de bloquer par tous les moyens possibles l'action euh, des activistes, l'action militante. Ils essayent, mais euh, en fait, euh, je crois qu'ils ne peuvent pas bloquer un mouvement dont le moment est venu. Enfin, le... quelque part, on est tous et toutes, grosso modo, des défenseurs des animaux. On a horreur de... De, de les, les savoir, on à, à traiter, etc. Enfin, on est etc. Après, on n'est pas forcément tous d'accord sur les solutions, jusqu'où il faut aller pour protéger, pour défendre les animaux. Clairement, l'élevage intensif, on est tous d'accord, ça doit disparaître. Hein. C'est 88% quand on fait des sondages. Et oui, on va avoir des tentatives de blocage, mais, mais quelque part, c'est les soubresauts d'un d'un monde réactionnaire qui aimerait bien que on touche à rien mais je crois pas trop que même ces tentatives là réussiront à bloquer les avancées qui sont aujourd'hui inéluctables et c'est enfin c'est comme si tu essayais de, de, de colmater une fuite où tu as plein de petites fuites d'autre partout et puis toi tu mets, tu mets un gros scotch quelque part juste ça continue d'avancer enfin c'est j'ai beaucoup d'images de vous voir comme euh comme une vague qui avance et que rien n'arrêtera, comme l'eau, généralement. <rire> le feu même ne peut rien y faire. Non, mais c'est comme tous les, les mouvements euh, qu'on a eus jusqu'ici, les mouvements sociaux, la, fin, la, la cause sûr, animale, c'est un, une lutte sociale. On va avancer for forcément, forcément, parce que c'est un mouvement de, de justice. Pour preuve, hein, s'il y a autant de réactions dans le monde politicien, euh, c'est que, que ça, ça fait beaucoup de bruit et ça avance déjà. Peut-être Dernière question, est-ce que euh, euh, toi qui es euh, très investi dans le monde associatif, on voit là, on analyse tous les deux que c'est quand même le, le, le, la législation qui décide. Donc si la législation est laissée entièrement aux réactionnaires à la droite, on a peu d'espoir de voir avancer ce genre de, de, de, de, de, de, progrès, de, de, de progrès sociaux, comme tu disais, c'est une lutte sociale. Est-ce qu'il est nécessaire, ou alors on pourrait abandonner, parce qu'il y a de plus en plus de, de, de gens qui, qui ne votent plus, qui ne qui s'investissent plus en politique comme on l'entend, est-ce que c'est un combat gagnable sans la politique, sans les politiciens En fait, avec L214, on pense qu'il va falloir faire avec euh, le monde politique. Euh, on sensibilise le grand public, on fait avancer aussi euh, les entreprises. Euh, par exemple, sur la question des œufs de batterie, on est passé de 80% de poules élevées en cage de batterie à moins de 50% aujourd'hui par les actions qu'on a eues sur euh, bah, le, euh, les supermarchés, les fabricants, l'hôtellerie-restauration et euh, les producteurs. Donc euh, voilà, ces deux pans-là, c'est fait. Et sur euh, euh, le monde politique, on se rend compte qu'avec les municipales, on a pu euh, obtenir un certain nombre d'engagements de, qui aujourd'hui sont en train d'avancer dans pas mal de municipalités, euh, quelle que soit leur sensibilité politique d'ailleurs. Et là, on voit qu'à l'Assemblée nationale, il y a une loi qui passe, qui certes est modeste aujourd'hui, mais quand même, euh, qui propose quelques, quelques avancées. Euh, donc, et, et ça permet de, de cranter, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible. Parce qu'avec les entreprises, on se dit qu'il bah, pourrait y avoir un retour en arrière. Euh, et tant que ce n'est pas inscrit dans la loi, ça veut dire que ça reste autorisé. En tout cas, il va falloir aller chercher euh, aussi, enfin, quelque part, ces avancées qu'on veut, qui sont des avancées sociétales, bah, il faut que euh, tous les pans de la société, euh, y compris les gens qui vivent de l'exploitation animale aujourd'hui, soient impliqués dedans. Donc ça veut dire qu'on ne va pas laisser de côté non plus euh, euh, le monde politique. Euh, de toute façon, il enfin, y a vraiment euh, euh, l'ensemble de, de, de notre société à, à mobiliser sur ces sujets-là. Eh bien, merci Brigitte d'avoir accepté de répondre à mes questions aujourd'hui. Eh bien merci beaucoup <rire> Notre pays est agité par des mouvements animalistes qui ont des convictions. qui ont tout à fait le droit d'avoir effectivement ces convictions. Le problème, c'est qu'ils l'expriment de plus en plus avec violence. Oui, encore le mot magique qui revient au centre du débat, du débat d'ailleurs qui n'existe pas, sans jamais être défini. Comme si la violence n'avait qu'un visage, qu'une forme. Les raisonnables et les justes, ce sont eux, les violents, les casseurs, c'est nous. Voilà le message délivré, toujours le même, toujours aussi pertinent. Mais il y a quand même une chose à retenir, ici, pour le coup. C'est l'évolution constante du degré de répression. Alors là, il y a de la croissance. Car à mesure que la population s'engage pour l'émergence d'un avenir écologique et social responsable, le pouvoir, qui ne représente quasi que lui-même, resserre les taux pour préserver ses intérêts qui se confondent avec ceux des industriels et des multinationales chez qui le pantouflage des élus est devenu légion. En somme, en France comme ailleurs, le pouvoir souhaite imposer à la population une seule et unique forme d'expression politique, l'élection. Car sur le reste, ils ont très peu d'emprise. Alors, sans abandonner l'idée d'envoyer des élus nous représenter dans les institutions politiques du pays, il est nécessaire de ne surtout pas abandonner les autres moyens d'expression politique. Manifestation, action symbolique, action directe et désobéissance civile, car c'est aussi ça, peut-être surtout ça, la démocratie. Merci d'avoir suivi la vidéo, ça me fait un grand bien de vous retrouver après plus d'un mois passé à travailler sur mille et une choses. Tu as dû suivre tout ça sur Twitter, sur Facebook et sur jemile.fr. D'ailleurs, viens t'inscrire sur le site jemile.fr euh, à ma newsletter dans la partie blog. Je te... Et puis dans les forums, on se tient au courant, etc. De manière plus euh, quotidienne que sur YouTube, évidemment. D'ailleurs, en parlant de YouTube, il eh n'y ben, a plus que YouTube maintenant. Je suis aussi sur le, la plateforme libre Odyssée. Odyssée, tu peux avoir le lien dans la barre de description de cette vidéo YouTube. Voilà, bah, c'est à peu près tout ce que j'ai à te dire aujourd'hui. Tu peux me soutenir toujours financièrement, mensuellement sur gmail.fr slash soutenir à partir de 1€. Euh, c'est ce qui euh, me permet de continuer mon travail de manière libre et indépendante. Je te remercie, je vous remercie toutes et tous euh, d'être là et de me soutenir dans ce travail. Très difficile, de plus en plus difficile, mais de plus en plus vital on continue et on lâche rien. Ciao